Donc, certains élèves qui vont présenter un TDAH peuvent avoir des difficultés uniquement en ce qui concerne l'attention que nous venons de voir. A l'inverse, d'autres élèves vont avoir l'ensemble des symptômes du TDAH et c'est ce que nous allons voir par la suite. Pour aborder la question de l'impulsivité euh, des élèves qui présentent un TDAH, je vous propose de faire cette mise en situation. Vous allez devoir répondre à ces 15 questions en étant chronométré. Donc, vous allez mettre une alerte, une alarme pour euh, pouvoir réaliser cet exercice en 1 minute 30. Donc, il va falloir aller très vite et être justement très efficace. Si vous avez réalisé cette expérience, vous avez vu que 1 minute 30, ça suffit pour le faire parce qu'en fait, il suffit uniquement de lire le texte et d'écrire son nom et son prénom en haut à gauche. Pourquoi Parce que quand on arrive à la question numéro 15, c'était marqué, ne faites que la consigne numéro 2. Or cet exercice, il induit un petit peu en erreur et c'est pour ça que je vous l'ai proposé, c'est que généralement, comme on veut le faire très très vite eh bien on va se lancer tout de suite dans l'action et en se lançant tout de suite dans l'action pour aller plus vite, on va zapper, entre guillemets, la consigne numéro 1 qui est de lire la totalité des consignes et on va vite se mettre en activité pour aller au plus vite. Et on s'aperçoit finalement qu'on n'a pas choisi la bonne solution. Alors c'est un petit peu biaisé mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que vont faire les élèves qui vont être dans l'impulsivité, c'est-à-dire qu'ils vont être dans l'action hein, très très rapidement et qu'ils vont pas prendre le temps de s'empêcher d'eux. Et si vous vous souvenez, s'empêcher de apprendre à résister, c'est très lié à ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, pour rappel, c'est ce qui se situe dans le lobe frontal et qui se développe jusqu'à 25 ans. J'insiste là-dessus parce que là aussi, on ne peut pas demander la même efficacité à un petit qu'à un adulte. Donc, les enfants spontanément vont avoir beaucoup d'impulsivité et il va falloir que leur fonction exécutive petit à petit arrive à maturation hein, pour pouvoir être efficace. Et donc les enfants, hein, euh, souvent les tout petits vont être totalement dans l'impulsivité. Eh bien les élèves TDAH vont continuer d'être dans cette impulsivité parce qu'effectivement ils ne vont pas réussir forcément à faire, fonctionner de manière adaptée, euh, cette capacité qu'on a, sur laquelle je vais revenir, qui est l'inhibition, s'empêcher de. Et donc, l'impulsivité, c'est l'incapacité à inhiber une action, qu'elle soit motrice ou verbale. Pour ça, je vous invite à... Alors, on, on trouve facilement ce, ce petit film sur internet, mais je vous invite à regarder, ça s'appelle le test du chamallow. Il s'agit donc d'une expérience qui a été réalisée dans les années 70 par un psychologue qui s'appelle Michel. Il a présenté à des enfants un chamallow et il leur a fait cette proposition suivante. Soit tu le manges tout de suite, soit tu attends un moment quand je reviens et je t'en apporte un deuxième. Alors il faut savoir qu'il s'est environ une quinzaine de minutes entre le moment où la personne revenait. Donc imaginez l'enfant devant ce chamallow, avec ce choix crucial de dire « Est-ce que je le mange ou est-ce que j'attends pour en avoir deux ?» Alors là, on s'aperçoit que dans ce film, les tout-petits vont directement euh, manger le chamallow. Hein, ils ne vont pas être en capacité d'inhiber. Euh, les plus grands vont y arriver parce qu'il y a l'attrait, effectivement, du deuxième chamallow. Mais j'allais dire, il y a un âge aussi où l'enfant va être, ça va être un choix euh, très cornélien, très difficile pour lui, hein, où l'enfant va beaucoup hésiter et va devoir développer un certain nombre de stratégies pour apprendre justement à résister à manger ce chamallow. Des années plus tard, euh, donc la cohorte d'enfants qui a vécu cette expérience a été suivie et on s'est rendu compte que ceux qui avaient le mieux résisté à, à l'attrait du chamallow, étaient beaucoup plus en réussite, alors scolaire quand ils étaient petits et professionnel quand ils sont devenus adultes. Donc, l'idée, c'est que cette compétence, apprendre à résister, est vraiment une compétence qui est très importante à l'école. Ne serait-ce que, je fais une petite aparté, mais l'idée de, par exemple, attendre son tour à l'école. Il y a 30 enfants, euh, l'enseignant ne peut pas se consacrer aux 30 individuellement en même temps. Donc par moment, l'élève est amené à attendre, à s'empêcher de. À certains moments, ce n'est pas le moment de prendre la parole, il faut s'empêcher de. Donc vous voyez que toute la journée, l'élève il va être dans cette compétence à développer et qu'elle va être très importante à l'école. J'en profite pour faire une petite aparté pour ceux qui sont dans les classes où l'enseignant pratique une, une approche de type Montessori. Euh, quand l'élève est en difficulté, par exemple, et qu'il veut solliciter l'aide de l'enseignant, il vient mettre la main sur l'épaule de l'enseignant. Si l'enseignant est occupé, il ne répondra pas à l'élève. Donc l'élève, il va attendre avec la main sur l'épaule. Et à ce moment-là, l'élève va se poser la question, est-ce que c'est vraiment urgent est-ce qu'il faut que j'attende parce que ça peut durer comme le chamallow Ou est-ce que je peux développer une autre stratégie qui serait, par exemple, d'aller demander à un camarade ou de faire autre chose en attendant Eh bien, on voit bien que cette compétence-là, qui est liée à la flexibilité mentale et donc aux fonctions exécutives, c'est important de la développer chez l'enfant. Si je vous dis ça aussi, c'est parce que quand on est à d'un élève, on est souvent à proximité on a tendance à répondre dans l'immédiateté et que, parfois, apprendre à différer, ça va être aussi très important pour les élèves. L'impulsivité, qui correspond donc à l'incapacité d'inhiber une action, peut se manifester chez l'enfant sous deux formes principalement. L'impulsivité motrice, qui va avoir, par ailleurs, tendance à diminuer avec l'âge, qui fait que c'est là où, par exemple, l'élève va traverser la rue sans regarder, va commencer la tâche sans attendre que l'enseignant ait fini de donner la consigne. Ou alors peut avoir certains gestes inadaptés qui vont être confondus parfois avec de l'agressivité quand il veut, par exemple, obtenir un objet qu'il désire. Il est dans l'immédiateté. Il va y avoir aussi de l'impulsivité verbale. Dans ce cas-là, c'est par exemple l'élève qui va... Prendre la parole alors que ce n'est pas son tour de parole, hein, qui va couper la parole et puis aussi qui va euh, ne pas censurer ses propos. C'est-à-dire que s'il a envie de dire quelque chose, et il va pas prendre le temps de se dire que par exemple ça peut blesser la personne ou que ça ne se dit pas à cette personne. Hein. Vous vous souvenez, on avait évoqué les niveaux de langage, et bien c'est un élève qui peut s'adresser à une personne de manière inadaptée, parce qu'il va être là aussi dans l'impulsivité. Au niveau scolaire, c'est des élèves qui peuvent être relativement performants, mais qui vont être empêchés de... Hein. Leur intelligence, elle est bien préservée, leur raisonnement aussi, mais du coup, cette impulsivité va court-circuiter parfois leur raisonnement logique. Et du coup, c'est pour ça que c'est des élèves qui vont faire de nombreuses fautes détourderies ou des erreurs, d'où l'intérêt pour l'AESH de leur fournir des aides méthodologiques et puis de les inciter à la relecture pour qu'ils puissent effectivement revenir sur leurs erreurs qui sont liées à de l'impulsivité et non pas à un manque de compréhension de la consigne ou de l'exercice à réaliser. C'est des élèves euh, qui connaissent très bien les règles, les codes sociaux, mais par contre, ils vont être en difficulté pour les mettre en, en œuvre. Je vais prendre l'exemple le plus courant, qu'on connaît tous, hein, chez le tout-petit. On va lui apprendre pour traverser la route que quand il y a le feu rouge, on attend, quand il y a le feu vert, on peut traverser. Imagine, vous avez tous en tête cette image de l'enfant qui joue au ballon, son ballon traverse la route, est-ce que l'enfant va regarder si le petit bonhomme est vert ou rouge Pas forcément, il va être dans l'action, donc dans cette impulsivité. Pour autant, si on lui demande la règle, il la connaît. C'est pour ça que euh, souvent, les élèves qui présentent un TDAH connaissent les règles, mais sont en difficulté pour les respecter parce qu'ils vont agir de manière euh, impulsive. Et c'est important de l'avoir en tête parce que quand on reparlera des troubles oppositionnels avec provocation, on verra que ce n'est pas la même chose. Là, l'élève, il a pas l'intention de mal faire, il n'a pas l'intention forcément d'enfreindre la loi, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de... Donc on n'a pas d'intention de nuire, on n'a pas d'intention, par exemple, agressive pour certains élèves, je pense, qui vont arracher à un autre enfant des mains un objet qu'ils veulent. C'est pas qu'ils ne connaissent pas la règle, c'est pas qu'ils veulent être agressifs avec l'autre, c'est qu'ils veulent cet objet, ils le prennent. Donc on est dans, plutôt dans ce qu'on appelle l'impulsivité. Ce qui ne va pas empêcher l'adulte, l'AESH qui accompagne l'élève, d'expliciter les règles, de les répéter régulièrement aussi. Donc ces élèves qui sont dans l'impulsivité, on les compare un petit peu à des tornades. Hein. Ils vont agir avant de réfléchir, ils vont aller un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça qu'il va falloir leur apprendre eh bien, à résister, à s'empêcher d'eux. Pour ça, on peut leur proposer par exemple des petits jeux. Hein. Euh, Jacques a dit, ni oui ni non, c'est des jeux qui permettent d'entraîner l'élève L'âne alors je ne sais pas si vous le connaissez mais on va demander à l'élève de faire l'inverse de ce qu'on est en train de lui demander hein, c'est un peu le principe aussi de, de Jacques c'est-à-dire qu'on va dire à l'élève par exemple tourne la tête à droite, il faudra qu'il tourne la tête à gauche euh, assis-toi, euh, il faudra qu'il se lève, etc donc on va être toujours dans j'entends une consigne je dois l'inhiber et je dois raisonner pour mettre à la place la consigne inverse. Donc vous voyez que tous ces petits jeux permettent à l'élève, euh, petit à petit, de s'entraîner à inhiber. On peut aussi proposer des outils pour visualiser cette inhibition. Hein. Euh, là, je prends cet exemple. Alors c'est des pailles, on peut prendre n'importe quel objet. Mais c'est pour représenter ce qu'on appelle des bâtons de parole. Donc c'est un élève qui avait tendance à, à prendre la parole en permanence en cours. Euh, un collégien qui, euh, dès qu'il avait une idée qui lui passait par la tête, prenait la parole. L'AESH avait donc mis en place ce système d'outils qui lui permettait de dire « Voilà, tu peux prendre la parole trois fois, quatre fois. » Elle lui donnait un certain nombre de, de bâtons euh, au début du cours. Une fois qu'il avait écoulé tout son stock, eh bien, l'AESH lui demandait d'écrire ce qu'il voulait dire. Et à ce moment-là, l'élève, ça lui apprenait à se canaliser. Ah, j'ai pris la parole trois fois, maintenant je dois écrire. Elle lui demandait d'écrire parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une information importante et c'était euh, important de passer par ça. Mais du coup, l'élève, il pouvait matérialiser combien de fois euh, il avait droit à la parole. Alors, ce qui va être important de faire aussi avec les élèves qui présentent de l'impulsivité, c'est de les aider à développer des stratégies d'autocontrôle, c'est-à-dire de réguler cette impulsivité. Alors, vous pouvez vous inspirer euh, d'une stratégie qui a été développée par le professeur Olivier Revol, euh, qui s'appelle le Stop, Think and Go. L'idée, c'est vraiment qu'on va obliger l'élève systématiquement hein, à apprendre cette gymnastique, à l'automatiser. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une consigne, qu'il y a quelque chose, c'est Stop. Je réfléchis, Think and Go, j'y vais donc, c'est vraiment cette idée d'automatiser ces trois étapes. Et parfois, avec le tout petit, il faut l'aider à matérialiser le stop. Hein. Euh, je pense à certains élèves de maternelle, où on va leur faire le geste euh, stop, je freine comme si j'étais sur mon vélo euh, et je dois m'arrêter. Hein. Donc, euh, ça peut être aussi un geste de la main. Donc, l'idée, c'est vraiment d'automatiser cette stratégie d'autocontrôle, on peut aussi proposer tout simplement à l'élève de compter chaque fois qu'il a une consigne, de compter dans sa tête jusqu'à 5, jusqu'à 10 avant d'agir. Hein. L'idée c'est de bloquer pour pouvoir permettre le raisonnement et limiter l'impulsivité. On peut aussi proposer aux élèves des techniques de respiration qui vont les aider à réguler cette impulsivité.